Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ah là là, on vient d'assister à un match absolument lunaire de la part de la Côte d'Ivoire. Le match était absolument extraordinaire. On peut le dire, hein. là, la Côte d'Ivoire, elle était littéralement en train de marcher sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire Ils étaient en train de marcher sur l'eau. Non, ils n'étaient pas sur un bateau. Ils marchaient sur l'eau et sous l'eau. Tu te rends pas compte, mais sous l'eau. Il y avait les Algériens et, et à leurs pieds, il y avait des pierres littéralement attachées. Impossible pour les Algériens de se retrouver à la surface. Donc les Algériens marchaient sur, sur, sur l'eau et il n'y avait aucun Algérien. Rien. Aucun Algérien qui était là. Riyad Mahrez, lui, il a fait une annonce sur les réseaux sociaux. Il a dit à un journaliste que, que, que lui, il ne voulait pas rentrer chez lui et qu'il était là pour gagner. Mais non, mais tu ne fais pas un match comme ça. Non. Mais aucun système de jeu. Pas de passe. Rien. Le mec, on lui fait une transversale au lieu de faire un contrôle. Il tente un ciseau. Il touche même pas le ballon. Oh là là, l'Algérie ce soir, vous nous avez déçus. Vous avez eu un pénalty. Rian Marez a raté son pénalty alors que lui, il ne veut pas rentrer chez lui. Quelqu'un qui ne veut pas rentrer chez lui, il met le pénalty au fond. Mais toi, tu voulais littéralement rentrer chez toi à City. Puis, on ne va pas se mentir que là, l'entraîneur, ce que tu nous as proposé en termes de, de système de jeu, oh là là, là, c'est limite de la SECPA, hein. là c'est grave. Quatre défenseurs et le reste, tout le monde devant. Il n'y a pas de milieu, il a rien. Les Ivoiriens, ils vous ont fait du géant triangle. Vous avez rien compris. Oh là là, Nicolas Pépé. Oh, mais les, les Ivoiriens, ils commençaient à t'insulter. J'ai vu j'ai vu des petites vidéos des Ivoiriens qui commençaient à dire « Ouais, mais c'est pas Nicolas Pépé, c'est Nicolas Mémé. » Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, tu as prouvé à toute la nation que non seulement tu n'étais pas Mémé, mais que Nicolas Pépé, quand on dit Pépé, toi, c'est ironique. Parce que quand tu joues sur le terrain, là, c'est pas un Pépé qui joue. Non, un Pépé, il fait pas des, des, des crochets comme ça. Hein. Oh là là, crochets enroulé comme ça, côté opposé. Oh, fin de corps, passe en retrait pour Franck Essier. Franck Essier, mais qu'est-ce que tu manges, toi Hein Dis-nous ce que tu manges. Tu manges des animaux vivants Hein Toi, tu pêches à la main, toi Ah ouais, mais lui, il pêche à la main et il met un bandeau. Tu vois Dès qu'il y a un poisson qui passe, boum, il attrape ça. Oh là là, mais toi, tu vois le jeu. Oh là, tu sens les trucs. Mais d'où viens-tu Et en plus de ça, je sais. Je sais que le Paris Saint-Germain est sur tes côtes. On est actuellement en train de te faire des petits appels de phare et apparemment, ces appels de phare euh, d'un gros gamos que Nasser est en train de conduire, bien sûr, on appelle ça le Paris Saint-Germain apparemment, ça t'intéresse et tu pourrais rejoindre le Paris Saint-Germain ce serait une grande chance pour nous le Paris Saint-Germain d'avoir un joueur aussi talentueux que toi Franck Essier je te le dis, tu viens au Paris Saint-Germain j'achète ton maillot directement, tu comprends en tout cas là, il y a Serge Aurier qui est avec toi il va pouvoir t'expliquer comment au Paris Saint-Germain, c'est doux tu comprends Voilà, donc il va t'expliquer que les médias, c'est du grand n'importe quoi. Mais sinon, le Paris Saint-Germain, on est là pour toi. Tu viens, tu fais tout ce que tu veux. Tu nous fais ce match. Tu vois ce que je veux dire Les passes. Oh là là Tu casses les trucs, tu casses tout. Oh là là T'as cassé des Algériens, t'as cassé tout ce soir. Je comprends pas, les Algériens, ils, ils te tiraient le maillot, ils te mettaient des coups de pied, ils, ils en avaient marre. J'ai jamais vu les Algériens jouer comme ça. Donc là, les Algériens... Vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes venu dans une compétition internationale. Vous avez marqué un seul but, c'est-à-dire autant de buts que Lionel Messi en six mois de championnat de Ligue 1. Oh là là là là là là Et je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui se sont moqués de Lionel Messi en disant que ouais, Lionel Messi, il est finito. Mais là là, qu'est-ce qui se passe pour euh, euh, l'équipe nationale d'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations Marquer un seul but, c'est la honte, les gars. Oh là là Qu'est-ce qui se passe vous perdez contre la Guinée équatoriale déjà 1-0, euh, et ensuite, vous décidez de, de perdre 4 buts à hein, 1 pouvoir... face à la Côte d'Ivoire. Oh là là Mais là, c'est grave. Oh là là, je comprends pas comment l'Algérie peut se regarder en face. Franchement, là, il y a du remaniement à faire. Il y a des choses euh, à, à faire dans l'équipe parce que là, ce soir, il y a des joueurs qui ont joué comme du n'importe quoi. Ils tombaient par terre, ils restaient longtemps par terre. Des trucs qui n'étaient pas vraiment algériens. Je comprends pas. Oh, je suis vraiment déçu. En tout cas, l'Algérie peut encore se battre pour la Coupe du Monde, tandis que la Côte d'Ivoire ne peut pas. Mais ce soir, ils ont montré que nous, on joue pas à la, eux, ils ne jouent pas à la, à la Coupe du Monde, mais ils peuvent frapper les, les Algériens. Donc si l'Algérie va loin en Coupe du Monde, qu'est-ce que les Ivoiriens vont dire N'oublie hein pas ton passé. Eh oui eh oui Donc, aujourd'hui, c'est officiel. La est meilleur que le couscous. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à dire. Le couscous algérien passe officiellement derrière la tchéquée. Alors, la c'est un plat euh, euh, typique ivoirien. Euh, c'est vraiment très, très bon. La locaux, le poisson, thon. Oh là là Et en, en tout cas, le couscous, euh, bah là, pour l'instant, ça va pas être notre tasse de thé. Franchement, je suis vraiment choqué par la performance des Algériens. Oh là là 4 buts à hein Ah non, ils ont refusé le but ah, le but de à' il a été refusé. Ah, heureusement. Heureusement, parce que là, ça allait être chaud, là. Bon, ça va, 3-1. Donc, ça va, c'est un peu plus... Euh, euh, euh, non, c'est quand même froid. Oh Donc, vous, vous gagnez la FIFA Arab Cup. Puis, vous venez en Coupe d'Afrique des Nations pour faire ça. Ma gorge, c'est tort.